Salut la famille, j'espère que ça va, moi ça va super bien, alors je vous propose une petite vidéo best-of, j'espère que ça va vous plaire, lâchez les pouces bleus, ou plutôt pétez-moi la barre de pouces bleus, commentez, abonnez-vous si c'est pas fait, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ou un nouveau live, bye les amis, ciao, bye. Mais super bon le mec c'est qui c'est... Euh... Non en fait il était nul Il égale il il gaming, c'est du training, Alias the best en ligne, Easy Fatality, c'est là, IG Family, la Triforce il l'a réuni, t'as compris, méga like et like pour un live la famille, il est calé, il est T'es où Ah il rush, ça c'est bien. Hop, un KO. On peut t'envoyer quoi On peut t'envoyer quoi Allez, allez Allez c'est oh, qui, qui, qui le papa là C'est qui C'est qui le papa On appelle Comment on appelle hein C'est toi tu le papa ah. C'est toi le papa C'est le papa Ah ils sont morts GG Oh non si J'avais pas ce combat, j'aurais bu regarder le porte Ouais je suis là en train de regarder les, joué, les gars Bien joué les gars Il est où l'autre Il en manque un J'entends juste où il est Il y a pas de machine Les gars t'es chaud Attends mais si je suis centré, laisse-moi okay, Je sais pas où il est tout ensuite, tout le en fil. Là, ouais, là. Là vous entendez. T'as eu le roche avant la petite scène. GG GG illégal GG illégal Bien joué Il était chaude celle là j'étais en train de trembler là j'avais la pression hein, je vous jure Vas-y, au piège, au piège, au piège Il est où, là Ah, il est ah, là pied oui. Il n'y a, a, a pas de fond, mec Elle est là, c'est moi Ah mais est au pied de là Oh, non Bah euh... ouais, non pas au piège. Il est oh, dedans, là, oh. sous l'escalier Tu campes, pour le sans pompe, là Ok, mais au pied, je... OUI <rire> <rire> Du skill Oh, c'est le... <rire> bon bien en vue les gars. Ouais, c'est méchant ça les gars. Ouais franchement on a eu chaud hein. Hein? Ouais. Ouais, franchement mec je pensais pas du tout qu'on allait pas ah mais ça a